Cette fois, on va juste cliquer sur l'icône d'importation et choisir la localisation. A partir de là, on peut soit partager notre localisation en direct, soit envoyer notre position actuelle. Et c'est ce qu'on va faire. Et lorsque quelqu'un cliquera sur cette image, il aura directement accès à nos coordonnées géographiques via la Google Maps.